Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous accueillir pour ce premier Nord Info, magazine consacré à l'actualité de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Pour ce premier numéro, nous parlerons de la gestion des sargasses qui impacte le littoral des communes du Nord. Vous découvrirez l'application BB World soutenue par la CNGT pour le tri sélectif. Vous verrez trier, c'est gagné. Et puis un guide de bonne pratique pour un logement durable, un véritable outil pour des économies d'énergie et construire durablement dans le respect de notre territoire. Voilà pour les titres et merci de nous suivre. C'est un fléau qui, depuis quelques années, touche l'ensemble du littoral de l'archipel guadeloupéen. Les communes de la CANGT n'y échappent pas et trois d'entre elles, le Moule, Petit Canal et Anse-Bertrand, sont particulièrement impactées. Vous l'avez compris, nous parlons des échouements de sargasses sur nos côtes. Entre protection sanitaire, environnementale et économique, la communauté d'agglomération a décidé de prendre ce sujet à bras le corps. Depuis 2015, en solidarité avec les communes concernées, la CANGT a lancé un marché de ramassage mécanisé et de stockage des algues sargasses. Il s'agissait de mutualiser les moyens pour lutter contre ce phénomène qui impacte la santé des administrés, mais aussi l'environnement et le développement économique des communes. C'est une, euh, une organisation effectivement quotidienne en fonction de, de l'arrivage des, euh, des algues, euh, où euh, nous avons en relation avec les communes une surveillance du territoire pour euh, enfin, analyser justement ces échouages, euh, un agent sur le terrain de, en la personne de M. Leborgne, agent de la CNGT qui aussi suit cette, ces questions-là, et euh, sachant qu'on doit intervenir 72 heures après les échouages, donc il y a vraiment cette surveillance, on va dire, accrue euh, au, au démarrage. C'est la CANGT qui s'occupe des grosses nappes de sargasses, quand les communes gèrent elles-mêmes les petits arrivages. Les algues collectées sont ensuite dirigées dans des zones de séchage. Il en existe une par commune, loin des habitations. Une expérience partagée entre la communauté d'agglomération, les communes et le prestataire, notamment en matière de réactivité, dont il faudra tenir compte dans l'éventualité d'un futur syndicat mixte de gestion des Sargasses nous on y réfléchit euh, effectivement euh, depuis des, depuis tantôt euh, d'autant plus qu'on est euh, on va dire très attentif euh, au fait que la, la, la réaction la réactivité que nous nous avons très opérationnelle euh, au niveau de la CNGT soit maintenue une fois que ce syndicat sera sera euh, sera créé la CNGT est aussi très attentive à la fragilité environnementale de certaines plages, notamment celles qui accueillent la ponte des tortues, c'est pour cela que les algues n'y sont pas ramassées. De plus, certains secteurs sont traités en priorité en fonction des enjeux humains et économiques. En cette période de rentrée scolaire et associative, il était important d'activer les travaux pour rendre accessibles les sites d'activité en mer. Et cela a un coût que supporte la collectivité, comme l'explique Fabrice Jazaron, sixième vice-président de la CNGT. Au sein de, du bassin du Nord-Grande-Terre, en fait, on a trois communes qui sont impactées. Hein, le Moule, le Petit-Canal et Et effectivement, en cas, euh, pour la reprise des activités sportives en mer ou autre, euh, on est obligé nous en fait, la CNGT. Euh, avec les communes voisines, de faire en sorte euh, que les plages sont, soient propres et notamment pour les plages, également pour les activités sportives mais également pour euh, les gens qui habitent autour puisqu'il faut vraiment que le cadre de vie soit agréable pour qu'on puisse profiter pleinement de son univers. Nous, en fait, au sein de la communauté d'agglomération du Don Grande terre, en données chiffrées, on a estimé pour cette année 2022 à près de 270 000 euros quand même dépensés pour le ramassage des orgues salgasses. Euh, par rapport euh, aux prévisions qu'on a il devrait y avoir euh, un montant, sous ce montant global, versé par la CNGT à hauteur de 61 000 euros, à peu près 24%. Et le reste, avec le plan Sargaz 2 euh, que prévoit l'État, ça permettrait également de compenser les dépenses de la CNGT au cours de l'année 2022. Mais oui, pour répondre à votre question, clairement, c'est une problématique majeure. Et on sait que le bassin du Nord Grande Terre, c'est un bassin riche en biodiversité. C'est un bassin qui est très riche avec... Euh, des terres qui sont préservées comme milieu naturel. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que les habitants et que la biodiversité globalement du territoire puissent renaître à travers un système beaucoup plus sain, sans sargasse. Trier et valoriser les déchets, c'est une des grandes transitions sur laquelle s'est engagée la CNGT, un sujet qui implique le changement de nos comportements en la matière. Pour y arriver, la collectivité s'est associée à l'entreprise spécialisée TriaCase à travers une application mobile qui permet de gagner du pouvoir d'achat en triant ses déchets. En somme, avec la CNGT, trier, c'est gagner. BB World, Réalité Augmentée, c'est le nom de cette application mobile.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 La transition écologique du territoire est une priorité de la CNGT. Ainsi, chaque mois, dans cette rubrique, nous retrouverons un sujet qui illustre cette volonté politique. Et on commence avec un guide de bonne pratique pour permettre au logement de durer dans le temps. Voilà ce que va prochainement proposer la CNGT à ses administrés. Un document qui entre dans le cadre des actions en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la labellisation en tant que territoire à énergie positive pour la croissance verte, des conseils pratiques aux astuces de construction, ce guide vous accompagne dans vos projets de construction ou de rénovation. L'objectif avoué de ce guide, des bonnes pratiques pour un logement durable, est d'accompagner les résidents et les constructeurs. De les orienter vers le choix des matériaux disponibles localement, mieux adaptés à notre territoire et plus résistants. Nous avons euh, effectivement proposé un guide sur les bonnes pratiques pour le logement durable qui va s'adresser aux résidents euh, du Nord-Grande-Terre qui ont un projet de construction ou de, de rénovation euh, sur le territoire. L'idée étant vraiment de tenir compte des spécificités du territoire du Nord-Grande-Terre pour établir son projet ou pour pouvoir faire la, les rénovations ou les améliorations que l'on sur son sur son logement. Le document disponible en format numérique propose également des solutions techniques en fonction du budget de chacun et de la problématique à traiter. Véritable outil, il contient des informations sur les maisons bioclimatiques, une série de bons gestes à adopter face au climat marin, la corrosion, l'humidité, la perméabilité et la porosité des sols. C'est aussi un répertoire de conseils pour limiter l'impact du soleil ou du calcaire sur les habitations. Généralement le particulier, ne sait pas forcément comment il peut euh, agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça va nous permettre de travailler sur les causes du, du réchauffement climatique avec des actions qui vont concerner par exemple la, la, un choix d'équipement adapté, euh, performant énergétiquement pour pouvoir euh, agir sur les consommations d'énergie au sein du logement et donc permettre euh, d'avoir une action positive sur euh, ben, les émissions de gaz à effet de serre contre lesquelles on doit lutter. Une vingtaine de fiches produits allant des panneaux solaires au traitement de l'eau en passant par les peintures adéquates complètent ce guide. De plus, il fournit informations et adresses utiles et indique vers qui se diriger pour financer vos projets. Vous l'avez vu, un guide aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers, un guide disponible sur le site internet cangt.fr et les sites des communes du Nord Grande Terre. Deux dernières infos avant de nous quitter, notez sur vos agendas ce qu'a de l'insertion du plan local pour l'insertion et l'emploi de la CNGT pour vos besoins d'emploi, de formation, de création d'activité. Cinq rendez-vous le 14 octobre au Moule, le 21 octobre à Port-Louis, le 28 à Mornalo le 4 novembre à Anse-Bertrand et le 9 novembre à Petit-Canal. Un numéro de téléphone pour vous inscrire, le 05 90 487 780. Et puis enfin, à noter que le président de la CNGT vous informe de l'ouverture d'une enquête publique sur la gestion de l'environnement sur le territoire du Nord-Grande-Terre. Celle-ci est accessible sur la plateforme participer.cngt.fr. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Nord-Info. Rendez-vous dans un mois pour d'autres informations de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre.